Vous savez, comment ton interzul, ton internu À on m'est des misébrelles, à gémisébrelles, les griffes par s'allez-nous Nous ayons de s'crivain de Blancanauel, pétra zoglire, pétra zogao, jean en mes Carmesque, Neus en ne s'en à fresque, et belle leur peste. Hey Thomas, Pesquet Pesquet, peste, peste, peste, peste, peste, peste, peste, peste, peste, peste, les peste, peste, du nom de peste, La peste, peste, la en peste, peste, peste, peste, Département on est tolpé une bande à guérir, de ça va être des guerriers, à de Bure, Pétrace Harry, à Paris, on est dans nul de Galognan, Tire-boulot, Loire et dans du trop et Thomas Pesquet, puisque la vie c'est vraie, et rue, d'un vrai ma des les du nom de Zabel, la une tombe, prison des guerres, ce qui nous est réel, en tu n'as sous ce genre que ne qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce quest Aguilou la tu n'en as gros, de ziwa, nous en aime trop. Oh, Aranta, radio, radio craze-braise, en and... Hey, de que, Ma vie est rue, à une de ma Maoué, laisse rentrer, tu donnes de japonais prison des games qui noèrent Oh, Thomas Pesquet Pesquet, la vie est vraie Papierru Amuse de M'bréziser Marouille, well les rangs C'est du nom de Zabel L'agule t'en mis prison la games qui vraie, oh, oh, Thomas Pesquet, Pesquet, la vraie est. Oh, oh, Thomas Pesquet Pesquet, la vie est vraie Oh, Thomas Pesquet Pesquet, la vraie Oh, Thomas Pesquet Pesquet, la vie est vraie la vraie dizaine, oh Thomas Pesquet, mais ils ont les guerres qui noël, oh Thomas Pesquet, non oh, plus Pesquet, Thomas Pesquet, oh Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, non, non, oh Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, non, non, oh, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. oh Allez, tu t'en disait.